Des documentaires, Maria Calafate, Elisabeth Sestor et Diane Dingebong. Bonsoir à tous. On veut d'abord remercier, bien sûr, le Festival Sinores Sontes, Marie-Rose, Omiko, Jocelyne et toute l'équipe pour cette magnifique opportunité de être jury, de nous avoir rencontrés d'avoir pu, euh, pu faire des de beaux échanges. Um, bon, bueno, je eh, donne les grâces à l'équipe de Cine España pour avoir nous invité à faire des jurés. Cine España. Mais non, on va me bannir pour toujours. <rire> au Festival Cine Horizontes, à marie ross Domingo, Jocelyne, à tout l'équipe pour nous avoir invité et nous avoir permis de rencontrer et d'avoir cet intercambio sur sobre, sobre les documentaires que nous avons pu voir. Donc, uh, le jury documentaire de la 17 e édition de Cine Horizontes a décidé à l'unanimité d'attribuer le prix du meilleur documentaire à la Chana, de Lucia Stoyevich. On voulait ajouter que la décision a été très difficile vu la grande qualité des cinq films en compétition et que nous tenons à féliciter l'ensemble des réalisateurs et de leur équipe. Euh, la décision a été très difficile pour la grande qualité des cinq films en compétition et que nous beaucoup féliciter au conjoint de directeurs et équipes de, de ces films. Nous avons décidé d'attribuer le prix de la Chana euh, parce que nous avons été très touchés par l'humanité euh, et la force vitale artistique du personnage, sa présence, sa personnalité unique. Et également nous avons apprécié la sensibilité et le rythme du film tourné avec beaucoup de naturel euh, qui alterne l'image euh, euh, d'archives, témoignages et images du quotidien. L'image et le son sont euh, d'une grande qualité cinématographique. Félicitations.